Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la review numéro 196, oui on s'approche rapproche du 200 et on va parler d'un produit qui n'est plus à la SQDC qui a été là temporairement le Critic de re -Up. plus précisément là, le CTRQ, c'est ça qui est écrit sur le pot. C'est pas la SQDC, euh, produit à 16$ et 20 sous, je me rappelle même plus combien c'est, mais il y avait quatre produits Re-Up, re ça vient de Zenabis. peut-être que ça vous dit rien Zenabis, mais vous connaissez ça, euh, c'est eux qui font Namasté, euh, vous connaissez Namasté là, avec le fameux Ultra Sour, un sativa qui avait été très populaire là avec les abonnés de Winman, le contenant vert, le compte en vert ici, là, je ne sais pas si on le voit. Non, oui, non. Écoutez, euh, Zinabis, là, ça va très, très, très mal. Il euh, faut pas vraiment chercher très loin. On a juste regardé le prix de l'action à la bourse. Je ne veux pas te perdre, écoute. Euh, reste avec moi, reste avec moi. J'ai pris des petites notes. Le 23 novembre 2018, euh, là, on est en 2020. Pas dernièrement, pas au mois de novembre 2019. 2018, là. Euh, un mois après la légalisation, le 23 de novembre 2018, une action de Zenabis, riop euh, Namasté, c'était 6 dollars et 75 sous. Un an plus tard, dernièrement, au mois de novembre, là, que vient de passer, le 22 novembre, c'était pas 6,75 C'était 18 sous et demi. Là, on est à la fin du mois de janvier, depuis les cinq derniers jours, c'est pas à 18.5 sous. Depuis cinq jours, l'action se vend à 13.5 sous, 14 sous. La compagnie au complet de Zenabis. si vous achetez toutes tout, tout les actions, ben, euh, Il va vous falloir 48 millions de dollars. Si vous avez 48 680 240 dollars, vous pouvez avoir Zenabis. En gros, en gros, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Je vais vous finir ça en 30 secondes parce qu'il y en a qui, sont, qui trouvent ça quand même intéressant, euh, la bourse. En ce moment, euh, les gens qui ont des actions ils sont prêts à les vendre. Il y a des gens là, qui n'en veulent plus d'actions de Zinabis, ils sont prêts à les vendre 14 sous. Mais les gens qui veulent acheter les actions de Zinabis, ils ne veulent pas payer 14 sous, ils veulent payer 13,5 sous. Puis le monde, ils ne s'entendent pas beaucoup. Là. Le monde, de leur côté, « Non, moi c'est 14, je ne te vends pas ça en bas de 14 cents. » Puis de l'autre bord, le monde ne veut pas acheter, man. ils achètent à 13 cents. .5. Fait que dans toute, toute, toute la journée, euh, il y a eu 200, 295 000 actions qui se sont vendues c'est beaucoup 295 000 actions mais c'est 295 520 actions à 14 sous ça veut dire qu'il y a eu juste 41 000 qui a été échangé si quelqu'un a 50 000 dans Zinabis puis s'est dit moi aujourd'hui je veux les vendre bien, il n'aurait même pas été capable il n'aurait même pas été capable de toutes vendre ses actions à 14 cents, parce que le monde ne veut pas les acheter à 14 cents. Il aurait fallu qu'ils vendent à 13,5 cents. Parce que si quelqu'un, il est riche, et il a mis 50 000 dans une compagnie, Zenabis, puis qu'il se dit, hey, moi, j'en veux plus, je veux les vendre, je veux m'acheter une maison, mais il n'aurait même pas été capable de les vendre en une journée. Donc, c'était le cours de l'action, le cours de bourse, pour aujourd'hui. C'est plus. Euh, ça va très mal. Ils ont besoin d'argent la compagnie Zenabis. Puis pour euh, ramasser de l'argent, ils ont vendu des produits vraiment pas chers. 15, 16, 17 euh, Ils en vendent aussi dans les autres provinces. J'étais voir le site internet de Reop. Parce que je voulais avoir les informations pour vous parler un peu. Moi, ici, j'ai 13,10, 13,1% de THC. Euh, puis quand tu vas voir sur le site de Reop, même si tu choisis la province Québec ou quoi que ce soit, ben, eux autres, ils disent qu'il y en a seulement deux, là, euh, produits 3.5, le MKLTR, le MK ultra et puis euh, LTRSR, c'est pas à la SQDC, je crois pas, et puis le CRTQ, le Critic je me rappelle que j'avais vu le Critic ou Critical sur le site de la SQDC, comme variété, euh, ben, il est pas là. Il n'est pas là, le CRTQ. Euh, il n'est pas sur le site de re -Up. Par contre, il est en juin pré-roulé sur le site de re -Up. Donc, euh, Re-Up, ce n'est pas clair. J'ai un 3.5 dans mes mains. c'est pas disponible. Ça n'existe même pas. Regardez. C'est écrit... Non, je pense que finalement je me suis trompé parce qu'il y a une photo de, du CRTQ. Ils ont juste dit, euh, il y a des strains like MK ultra et LTA Comme, comme, donc il y en a quelques autres. Oh shit, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ok, moi je ne recommence pas mon vidéo. On reste ensemble les boys. On rouvre ça tout de suite. On rouvre ça tout de suite. Là on veut savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hein? C'est sûrement le bas de gamme de Namasté, sûrement les bas de plans. Euh, il, il voulait de l'argent. Euh, il y a un journaliste qui a posé une question. C'est une façon de ramasser de l'argent. Euh, ils ont des prêts à payer aux banques. J'ai pas euh, les informations de, du montant d'argent qu'ils doivent. Pardon. Je le dans les yeux. Ça va mal, ça va mal. J'ouvre ça les boys, j'ouvre ça. Mais ben moi, tu sais à quoi je m'attends? Il y en a qui vont dire c'est du cannabis. Il y en a qui veulent même pas voir la vidéo. Puis du pote c'est du pote Ils vont se prendre ça les yeux fermés. Ils veulent juste se geler. À 13.10, euh, c'est sûr que c'est. C'est pour les débutants. Hein, c'est pas. Euh, Je pense pas triper bien ben, Ça va être du fond de sac. Ça va peut-être pas payer. Euh, on nous ça, ça me fait penser au jangui que j'ai fumé dernièrement. Non, pas en tout, finalement, pas, pas en tout. Mais là, j'ai mis des beaux, et là, ça change tout l'odeur. Non, non, ça sent Jean-Guy du Rio. Il me reste ça juste un joint là-dedans. 7-Auc, 7-Auc, 7-Auc. Jean-Guy de 7-Auc. Mais ça ici, là. Euh... Du pot, c'est du pot. OK, on va regarder ça de plus près. Écoute, un petit peu de feuille euh, sucrée, hein, des, des sugar leaves, euh, du tricombe, ça me fait penser à Exo, ça me fait penser à Dubon. Euh, Je suis vraiment content de voir ça, c'est pas un fond de sac, c'est du spot de rue, du pot de ton pusher. C'est très bien, très bien. Puis les petites feuilles qu'on qu voit là... Euh, on est habitué à ça, là, dans la rue, là. On est vraiment habitué à ça. Puis le triconque, que là, là, euh, c'est pas si dégueulasse que ça. Je suis vraiment, euh, vraiment agréablement surpris pour la qualité. Euh, c'est comme le I, I, euh, IOS OS, OS, OS. C'est comme le cannabis d'Exo, là, l'once. C'est très bien. Très bien, un petit cannabis. Euh, un peu de feuilles, hein? un petit peu de feuilles sucrées là. Mais, euh, très satisfaisant. On va mettre une photo sur mon euh, Instagram. Oui, Command, Allez vous acheter un T-shirt. Euh, il m'en reste pas beaucoup là. Euh, il me reste juste le Blue Dream. J'attends le facteur. Quand il va être écoulé, euh, on va sûrement avoir un autre modèle à weedman Merci à mes Patreons. Déjà 15 Patreons qui me donnent un petit montant chaque mois. Euh, un gros merci, c'est incroyable. Le live d'hier est incroyable aussi. Je pense que vous l'avez beaucoup aimé. Euh, il se passe plein de choses en live. C'est le fun d'être là. C'est le fun euh, de voir ce qui se passe. On va faire un nouveau papier aujourd'hui. Euh, J'ai rempli un peu là, mes, mes papiers ici. Commençons un peu à.. Ça c'est les cadeaux des boys. Hein, euh, beaucoup de papiers là, euh, je me rappelle Stéphane de l'Alberta qui m'a envoyé beaucoup de papier. Il y avait un autre abonné qui m'a envoyé du papier. l'autre ici le Skunk Brand. Okay, un dessin qu'on on a déjà vu en quelque part, là, sûrement là, dans les boutiques. Comme prohibition. Papier mince, papier mince, comme on aime ça. Bon, on va le grainer ça va être euh, mieux. Pour ce qui est de l'arôme, je ne l'ai pas dit encore. un peu boisé. J'ai pas l'information de la SQDC, mais même à ça... Ouais, J'ai la misère. Et ça m'a rentré dans le nez, mon chum. Hey, J'avais une branche dans le nez, même. All right. Critique. Re-up. Est-ce que ça va revenir à la SQDC? Euh, parce que si l'action est à 14 sous, si elle s'en va à 0 sous, il n'y a plus de cannabis. Il n'y a plus de Namasté, il n'y a plus de Re-Up, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, là. Ils ont d'autres compagnies, je ne sais pas, je vous l'ai dit tantôt. Euh, euh, Zenabis, ils ont Re-Up. cannabis, c'est vraiment pas dispendieux, là. 15, 16, 17 Namasté, on connaît ça. Euh, sûrement, dans d'autres provinces, ils ont la compagnie euh, Blazer. Blazer, Non, Blazerie. ça, c'est seulement des joints préroulés avec un haut taux de THC. Et puis, ils ont ensuite quatre autres compagnies qui ne sont pas encore ouvertes, si je comprends bien, parce qu'ils attendent euh, l'approbation, euh, en attente d'approbation euh, réglementaire, sûrement là, des permis. Sûrement qu'ils attendent des permis. Puis, dans ces quatre autres compagnies-là, euh, Zenabis, euh, ils veulent ouvrir une compagnie, là, Pet Option, Pet pour animaux. Donc, euh, Option pour animaux, j'imagine que c'est vraiment des produits euh, avec CBD. Mais il y a beaucoup de projets cannabis, mais euh, peut-être qu'ils vont manquer d'argent. Il euh, y a plus de 400 compagnies de cannabis au Canada. Et puis, euh, plusieurs vont faire faillite cette année. C'est n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les, euh, les, personnes à, les, les personnes financières, les, les, euh, ceux qui travaillent dans les banques, ils sont trop endettés les compagnies de cannabis. Ils s'attendaient à faire beaucoup plus de ventes. Ils s'attendaient à avoir plus de magasins, d'avoir plus de permis. Ils sont en attente de permis, en attente de. Hey, ils ont, les, toutes les serres sont installées, mais ils ne peuvent pas faire pousser du cannabis. En tout cas. Bon, cannabis revol ici. Mais pour ceux qui veulent du cannabis, euh, du pot pour du pot, juste pour se geler. Je ne l'ai même pas encore essayé, mais juste à l'œil, ça va être bon pour toi. Si tu recherches pas là, du Rockstone de Broken Coast, et que tu te fous de l'arôme, tu t'en fous si c'est gazi ou pas gazi. c'est pas du fond de sac. Euh, comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y a un petit peu plus de feuilles de sugar leaf, une coupe de petites feuilles, mais tu as déjà vu ça dans ta vie. Si tu me dis que du pot, c'est du pot, tu verras rien. Tu ne vas, vas en avoir que du feu. Mais t'en as pas de petites feuilles de même avec Broken Coast. Tu n'as pas ça. Là. Puis les couleurs de ça, tu n'as pas... Euh, dans ce modèle-là, dans cette, euh, ce cannabis-là, là, là euh, vert avec des petites teintes d'orange, de, de, brun orange. Là, euh, beau petit cannabis normal. Il est euh, tricotes, même. Un peu plus de feuilles que les autres. Il peut penser quasiment à... à, à Peut-être à soleil, tu sais. Mais... Euh, C'est très bien, les boys. Si vous avez la chance de, de goûter à ça, il faut juste trouver votre bon goût. J'aurais aimé ça, voir le MK Ultra euh, comparé au MK Ultra de Namasté. Mais ben là, ils ont enlevé ça des tablettes. Là, d'après moi, c'était justement un petit coup d'argent. Peut-être qu'ils vont remettre du re puis qu'ils vont peut-être remettre les prix à $20. Je ne sais pas. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Euh, je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas ça à la SQDC euh, non disponible. Qu ils laissent la photo là. Mais qu'il n'y en a pas. Que c'est pas disponible. Non, ils l'ont enlevé. Mauvais signe, ça, là. là. Mauvais signe. Euh, souvent, on a vu des produits à euh, pas disponible. Mais la, la photo, elle restait là. La photo du produit, elle restait là. OK, les boys. On ouvre ça. Prête, pas prête. Nouveau papier, skunk euh, brand. je essayé ça de ma vie. Bon, ben, euh, même si c'est bon, on euh, ne pourrait pas en acheter, malheureusement. Peut-être en Ontario, si on se voit à Ottawa, peut-être qu'on va pouvoir trouver ça en quelque part. Ça coûte un peu plus cher euh, en Ontario. Euh. À la SQDC, c'est moins cher. Euh, un point positif. Bon, SQDC, re-up. Tantôt, j'ai fumé mon dernier Gorilla Glue numéro 4. Troisième cannabis euh, de ma vie. Si c'est même pas euh, le deuxième, euh, je dois toujours me rappeler de ça, euh, le Gorilla, Gorilla Glue numéro 4. C'était vraiment euh, incroyable. Puis là, je suis rendu avec du re-up. différence, tu veux dire, là. Ça m'a gelé à euh, du 13%, mais... Euh, <rire> C'est pas... C'est euh, pas trippant, là. Euh. <rire> J'aime le fumant Blue numéro 4, là... Euh. Le 4 heures. Quand même bien euh, pour l'arôme, il n'y a pas de cariophilane là-dedans. Euh... Je vais me concentrer là, mais... Hey, je le trouve fruité, man. C'est bien fruité, mais c'est pas super bon pareil. Dans le sens que, moi c'est gazi j'aime. Moi ça me payait un petit Hawaii Heartbreak. J'ai un petit, un petit, euh, un petit kick sur le Hawaii Heartbreak, je pense. Euh, tu sais, quand tu as un petit kick, là, tu sais, coupe de semaine. Oh, J'aimerais ça flirter un petit peu avec le Awired Break encore. C'est bien. C'est bien. Ton arôme. Moi, SQDC, c'est vraiment. Y'a-tu du ce cariophilène? C'est ça que je veux savoir en premier. T'sais. Puis il n'y a pas l'arôme aussi là, de parfum, savon. Là, euh, je ne sais pas c'est quoi la terpène là, qui représente ça. Là. CRTQ, euh, si ça revient. Il euh, était pas 15$, il n'était pas 17$. Je pense qu'il en avait 2 à 16 et quelque chose. Lui, il était à 16$. Je pense que c'était 16 et 30, 16 et 20$. Un petit peu fruité tout qui je sais que c'est écrit critique ça n'a pas rapport avec le shishka berry puis je pense que même euh, ils ont le shishka berry je le lis ici là ils ont le shishka berry en joint pré-roulé en re-up j'ai le shishka berry il avait quand même des belles couleurs de, de mauve hein? il n'y a pas vraiment il n'y a pas de mauve là-dedans en tout là mais euh... Il sent pas ce qu'il goûte. Ça arrive quelquefois ça qu'il goûte un petit peu différent de ce qu'il sent. C'est rare, là. habituellement, c'est.. Tu goûtes ce qu'il sent, mais.. Il est, Il est à découvrir. Je trouve que ça sent un peu citronné boisé. Puis quand on le fume, c'est plus. Euh... Il y a de l'arôme là-dedans, pareil. Hein? Je trouve que c'est euh, citronné boisé. Alright les boys, je te conseille pas euh, avec 500$, c'est pas un conseil, c'est juste as un peu une idée. Pour 500$, là, à 14 sous, tu as 3571 actions de Namasté. N'achète pas ça parce que dans un an, ça ne sera pas à 14 cents, ça va être à 11 cents. C'était à, à, à 6,75$, c'est rendu à 14 sous. Puis durant la journée, il y a des gens qui ont fait des transactions à 13.5 sous. Incroyable. Re-up, man. Euh, Zenabis, ton ultra sour que t'aimais tellement, là. Puis il y en a encore du Namasté, hein, sur euh, l'SQDC. C'est pas fini, là. Ils n'ont pas fait de faillite, man. C'est pas fini. Il y a juste le daytime CBD qui n'est pas là. Donc, ils sont capables de fournir encore. Euh... Le WAPA, Sensi Star, Shishkaberry, 3 produits à 24,60 Durga Mata 2, ça c'est un produit avec CBD. 28,40 c'est disponible. Euh, le Ultra Sour, ultra populaire aussi. à 32,30 Dispendieux, mais ils ne descendront pas le prix parce qu'il est bien populaire. Puis le MK Ultra à 32,30 qui n'a pas le goût gazé qu'on m'a dit, qui est supposément. Euh, supposé en avoir un. En tout cas, Namasté, Zenabis, euh, Re-Up, vraiment, euh, garder un, peu, un petit œil de côté là-dessus, voir un peu euh, le dénouement. Euh, Est-ce que ça va être la première compagnie à faire faillite qui a un contrat avec la SQDC Malheureusement, peut-être que oui. C'est pas parce que le cannabis est. Euh, je sais pas, c'est parce qu'ils ont mal calculé leur affaire. Parce qu'on n'est on pas en train de frapper sur Zenabis pour le cannabis. Euh, au début de l'année, c'était Exo. Après ça, Canopy. Exo se sont repris. Amélioration de cannabis avec Exo. Descente de prix avec Exo. Exo sont vraiment... Euh, ils, ont reviré, ils ont reviré ça de bord pareil, je trouve, quand même. C'est eux autres qui ont sorti les 28 grammes, les 11 en premier. Zenabis, on n'a rien dit, 24 et 60, euh, 28, 40, 32, 30, ça c'est trop cher. Euh, pourquoi 32 et 30 c'est trop cher? Parce qu'on se rapproche de Grill à 37, euh, c'est 5$ de différence. Si tu descends de 5$, tu tombes à, à 27, t es, t es, t es dans le néant encore. Là. Euh, en tout cas, en tout cas. Je te laisse là-dessus, va t'abonner, euh, surtout à ma chaîne YouTube, s'il te plaît. Euh, C'est gratuit. Euh, Instagram, va t'abonner, je mets des photos du cannabis, dont celui-ci, le Re-Up. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux te dire? Euh, va t'acheter un t shirt Winman. Oui, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Il n'est pas si que ça. Ciao!